18. Ah c'est... Ah l'anatomie c'est facile en quoi ouais. Allez salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien Écoutez pour ma part ça va nickel On se retrouve pour le deuxième épisode euh, De Dead Island 2 <rire> J'étais perdu Je ne connaissais plus le nom du jeu tellement on enchaîne les gars Entre Far Cry 4, Dead Island etc J'espère que vous allez bien J'ai vu vos retours sur le premier épisode Waouh Merci beaucoup Ah oh, bah j'ai bien fait d'avoir fait ce let's play, je, je le savais Et ça fait plaisir, donc on va aller voir Emma Puisqu'on va lui dire qu'on va sortir euh, Mais pourquoi allons-nous sortir Eh bien tout simplement pour prévenir les autorités Et comme ça, après, fin du jeu Voilà euh, Bonjour messieurs les policiers Il y a des zombies dehors et je suis immunisé Merci, bonsoir, et là il y aura le générique de fin Donc ça va être plutôt pas mal <rire> Allez n'oubliez pas le like Let's go Ah, Emma qui prend, euh, prend l'air bien sûr Emma qui est quand même... Eh, hey, je retire quand même ce que j'ai dit parce que je la trouvais quand même vachement teubée au début mais c'est vrai que, en vrai de vrai, elle est quand même relativement sympa avec nous quoi. Elle est quand même relativement sympa et pas si débile que ça non plus. Oh, oh non je lui ai cassé son vase Oh Emma, pardon Vraiment hein, j'ai pas fait exprès. But I need to contact the authorities. Sam doesn't trust them. I'll take my chances. I have to make nationals. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. You can quit if you want, but- You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Fine. No cars. There's millions of those things out there. Just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Sounds like a challenge. Where is the nearest evacuation center? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. I'm sorry for your loss. A marriage was just PR, okay? Ah bah ça non plus ça, hey. ça, ça, ça donne de l'espoir euh. T'inquiète, <rire> je ne t'oublierai pas, en tout cas elle je ne l'oublierai pas Comme je vous l'ai expliqué juste avant, euh, bro je la trouve assez sympathique quand même cette fameuse Emma euh, la maison est fermée à double tour mais Michael peut vous faire sortir Par la porte arrière bien sûr euh, Encore heureux j'espère bien euh, J'adore beaucoup la vue Est-ce que vous préférez Los Angeles Est-ce que vous préférez Miami Voilà c'est un petit débat qui n'a absolument aucun sens Mais j'avais envie de savoir euh, Voilà hein, parce que bon euh... Bonsoir est-ce que je peux me faire une petite Pédiluve c'est ça Pédiluve c'est pour se nettoyer les pieds <rire> C'est dégueulasse la physique est bien faite hein À peu près Alors euh, C'est pas par là la porte arrière, si si bah c'est derrière C'est derrière, elle est où la porte arrière C'est ici Mais non c'est fermé à double clé La porte arrière, ok c'est dans les sous-sols alors <rire> On va y arriver, on va y arriver Bon en tout cas les gars euh, je suis très content de, de commencer cette aventure Toi, tu... Ouais bah ouais Mais enfin bon euh, je veux dire t'aurais quand même pu me laisser passer Bah enfin, bon, je sais pas hein, Un petit peu de, de respect n'est-ce pas ça euh, se passe ici voilà oh, la nuissade Parfait oh, exprès, j'ai trébuché dans l'escalier. Bon toi par contre, tu un petit euh, hein. Dis-moi. Hey Michael, I'm to the Halpern Hotel to try to bah, Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Mais je n'y manquerai pas. Dites aux autorités que votre corps est immunisé. Ouais, d'accord. Euh, bon, si, il y a un hélicoptère ici, ça passe, en vrai. Oh, putain, c'est vrai que maintenant, j'ai une machette électrique. C'est vrai qu'avoir une équipe, ce serait incroyable. Massacre en groupe. Vous avez débloqué le jeu en coop. Mais t'arrêtes de me rappeler que j'ai pas d'amis Déjà sur Far Cry 4. Je n'ai pas d'amis. Allez. Euh, bon, du coup, euh, ceci étant dit, ceci étant fait... On a une raquette, on a une glacière, une casquette aussi, incroyable. Et là, on peut faire euh, du tennis, bien sûr, ou du badminton, c'est comme vous le voulez. Hein. Allez, partons d'ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une poubelle qui va nous permettre de passer par-dessus. Mais dans l'autre sens, comment on va faire C'est quand même un petit peu débile. Bon, enfin bon, voyez allez, hop. De toute façon, c'est le début de l'enfer. On l'a bien compris, c'est parti. On a 5 se sur nous. Est-ce que je peux faire une élimination, genre non, dommage. Ah, c'est pas mal, hein C'est pas mal. J'espère. Euh... J'espère que ce sera résistant, comme il faut, quoi. Hop, hop, hop et hop. Il faudrait que je trouve une technique aussi parce que ça use la machette de faire ça. Faudrait que je trouve une technique pour les mettre au sol directement, en réalité. Parce qu'une fois qu'ils sont au sol, je peux leur faire le, le coup critique là. Donc on va tenter des, des trucs. Le temps du chemin Euh Oh ta race Attends, attends, laisse moi récupérer quand même des trucs On a un bidon d'eau Attends mais d'où C'était quoi ce bruit Je me chie dessus J'ai cru que quelqu'un me courait dessus Oh là là, j'ai le cœur qui palpite Euh Attendez, technique Ok ça marche pas de ouf Reste au sol Les jambes Ah ok j'ai la technique peut-être Eh par contre ah Oh putain la police la police j'ai besoin de vous Nulos Quand vous voyez un zombie étourdi appuyer dessus pour l'actifier dans. Oh ok Par contre attendez je viens de capter un truc L'eau et euh, l'électrique le, ça fait un bon ménage J'avais zappé Alors attendez. Il suffit juste de tremper euh, les zombards. De leur mettre un petit peu d'électrique. Viens voir mon ref. Tiens de l'eau. <rire> Ça va te réveiller un peu. <rire> ah ouais du coup, en deux coup c'est réglé quoi. Attends mais tu réapparais d'où toi Mais en fait ils il risquent à l'infini les, les salauds quoi Bon, Fouillons un petit peu parce que là je suis en train de me dépêcher Pour, pour pas grand chose et, et il nous faut des pièces Absolument euh, Là par exemple j'ai une batterie Ok Je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette batterie Bring only Ah Alperine Hotel On doit aller à Alperine Hotel Oh trop mignonne euh... Ah c'est gênant Allez venez voir <rire> Excellent J'ai besoin de rien faire Coup de pied Coup de pied On ne doit pas taper les femmes mais bon ouais. Ah c'est pas mal ça C'est pas mal Je suis en train de crever mais j'aime beaucoup Tu vas te calmer là quand même euh, Bon là aussi j'ai une, une batterie Mais je pense que ça ne sert à rien Alors j'ai une oreille qui va à droite Donc je vais commencer par celle-ci Ok ça on peut faire exploser bien sûr De toute évidence Nouvelle quête secondaire. Oh. Hi. Need some help? oh <rires> ah, ah! good. Finally, some life out there. Well, uh, you're not much to look at, but I'll take a chance on you. Uh, say, you seen another kid out there? No. Just the zombies. Damn it. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, uh, listen. If I get the gate, can you search the front You find that girl, you bring her around back. And we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. <laughs> hey, get out of there you scourge of a satan I can help him out. I got time. What the fuck ah Look out. Ah Oh la madame Oh je t'ai sauvé la vie ah non je t'ai pas sauvé la vie Euh bah voilà Bah j'ai pas pu sauver la fille du coup Ah bah ça c'est fait <rire> Bah je vais trouver le monsieur Je vais rush Oh là là. What Oh Ah Ah mais il est là mais il est où Ah il est là Curtis Comment ça va mon ref Bon au lieu de parler tu peux tirer sur les zombards Voilà Allez tire Moi je veux économiser mon arme. D'ailleurs attendez, autant en profiter et prendre autre chose. Genre les points par exemple. Paf paf paf paf Woohoo Ah Ça c'est gênant. Hop voilà! Oh, j'adore faire ça par contre! Et en vrai de vrai! Ça passe de ouf! Ça passe de ouf les, les points! C'est bon, ils sont morts! Il est lui! Ouais, dis-moi, Curtis! Dis-moi, Curtis! It's a damn shame about that girl, but, uh... I'm sure you did what you could. of Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. <laughs> Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. I'm Amy. And yeah, I think I've seen you in some... really old movies. So you coming down? Uh, listen, uh, I need help. Uh, les années de mes propres que ne survivra pas Je dois mon get pour descendre. Mais le dans maison est Je suis plus more les zombies que les électriques. Où commencer start? les connexions à the du of the si le problème est là. Si tu peux les choses je peux you inside. Pas speed, kid. Mais mon ref, si tu peux pas descendre, je veux bien te croire. T'as fait comment pour monter En vrai Non mais, mais mec T'as fait... Mais frérot Tu peux pas passer par l'intérieur Ouais bon d'accord Euh Bon bah du coup on va aller là Oh là Peut-être pas la meilleure idée de passer par ici Oh purée des trucs ici, des attaches, de la fibre synthétique Ok, putain on est dans GTA 5 là C'est incroyable, allez ça se passe par ici Mais non, mais là c'est la suite de l'aventure. Ah non, c'est la quête secondaire. Mais non, j'ai... Oh non, je... bon, allez, fuck. Hey. Et tant pis, il va rester sur son toit. Il va rester sur son toit. Et hey, c'était quand même mal indiqué. Moi, je croyais que c'était là-bas qu'il fallait aller pour de vrai. Ben non, la quête secondaire. Là, a... Bon, allez, hop. Ça dégage. Bon, par contre, ça c'est pénible. À chaque fois que j'appuie sur Alt. Ouais. C'est gênant. Allez, on y va euh, au corps à corps. On a joué sur les mêmes accords. Incroyable, j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Allez, par contre, on va mourir donc euh, on va éviter quand même. Bouge pas, attends, surtout ne bouge pas. Ah Voilà, une trousse de soir merci. oh <rire> Voilà Allez Bon, euh. Pénible Cool alors attends parce que je suis vraiment en train de crever pour le coup Très jolie voiture hein, pour le coup It's like I'm Hop ça dégage Euh on peut pas rentrer Ça me semblait évident Ah bah ben voilà Il faut le digicode Très bien allez il faut une petite carte euh, Là on a de l'eau Ah on peut allumer l'eau Superbe Allez dégage Bon je dois dire que là, Incroyable Au sol ah oh bah il est déjà mort J'ai même pas eu le temps de lui faire un coup critique ou quoi Il est mort Très jolie voiture Euh Y'a pas de marque Bien dommage Oh là Alors attendez Dans les jambes peut-être Non il s'en fout Oh On me respecte Votre arme a cassé, allez voilà, allez, suce ma bite Ah oh, ça me gonfle ça euh, comment je fais pour la réparer du coup Eh ben d'accord, hein, je vais devoir la réparer euh, euh, à la maison tout simplement Donc là on est un petit peu dans le, dans le caca euh, si tu pourrais me sortir l'arme Non tu veux pas me sortir l'arme Ok, faut trouver un établi D'accord Bah écoutez, ça va partir sur la batte de baseball Oh Une machette Eh ben voilà, il suffisait tout simplement de... Oh mais, mais c'est qu'il y a plein de trucs ici, Lido D'accord, mais attendez, j'ai une nouvelle machette Eh, le destin est bien fait, par contre, la matraque, ça, ça fait kiffer la matraque. Eh, j'ai toujours rêvé de taper sur les civils euh, innocents. Euh... <rire> c'est parti ah, ça va, je rigole Je rigole, c'est l'apocalypse, on a le droit de rigoler tout ce qu'on veut. <coughs> Alors, par ici, si évidemment, la porte, elle est fermée également. Il faut un digicode, hein Ça paraît absolument évident. Euh, très chouette hôtel en tout cas. Et eh bah ben, il suffit de passer par là. Et eh bah ben, alors Je suis un génie en fait. Je suis un génie. Bon bah c'est qu'il y a pas mal de monde quand même. Hein. C'est qu'il y a pas mal de monde. Dites aux autorités que votre corps est immunisé. Ouais alors. Porte. Attends, t'es en train de me dire que. Ah bah ben, voilà. On peut ouvrir les portes. Oh la madame. R reste au sol toi. Hop, je te brise les jambes pour voir. Ah oh, ça sert à rien. Hein. Ah par contre tout le monde vient là. Euh... je me suis peut-être mis dans une sauce. Hop Ah ça marche vachement bien ça. Hop Voilà, il faut mourir. On va faire un truc stylé, hop dans ta gueule. Voilà, et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau ce qui se passe. Euh, est-ce que j'ai récupéré la matraque bien sûr On va descendre. Ça se passe ici, bonsoir. J'ouvre la porte. Hop, ça dégage. Oh là, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Euh... Hop. Ah, ça c'est gênant. Ah oui. Ah, attendez, il faut qu'il m'attaque et que je recule. Hop. Voilà. En fait, ça l'étourdit, d'accord. C'est bon ça. Allez, dégage. Ah. M'a fait peur, lui. Hop, reste au sol. Je voulais pas spécialement boire mais on fait une petite pause. Hop, dans ta gueule. Hop, hop, et le coup de pied. Voilà. C'est dommage, je peux pas faire.. En fait, il y a un truc qui me frustre pour le moment sur le jeu, mais peut-être que ça viendra par la suite. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Vous voyez ce que je veux dire Je, je n'arrive pas à faire les mouvements que moi je veux faire. C'est-à-dire je suis obligé de suivre une procédure. Oh, une salle de sport incroyable Eh hey, on est sur Sons of the Forest ou quoi Zombie mortel euh, vous mettront en pièces si vous n'y prenez pas garde. D'accord. Parce que là c'est des zombies pas mortels, c'est une blague. Oh une hache. Incroyable. Putain mais c'est qu'on a plein d'armes. Euh Ok. Bon manifestement c'est pas là qu'il faut aller. Hop je casse. Euh, là on a des boissons. On a une lame. De l'adhésif. On va pouvoir fabriquer pas mal de choses. Barbuck là putain la classe à Thalas <rire> J'avais regardé un reportage C'était des jeunes qui faisaient un barbuck dans le sud ils, ils savaient pas faire de barbuck Je sais pas si vous voyez de, de quoi je veux parler C'est absolument hilarant Je casse tout je suis énervé ah, c'est ça qui fait du bruit Incroyable J'ai toujours été un petit peu frustré des riches alors je casse tout voilà Non je rigole c'est faux Euh je suis pas de la gauche moi Euh alors attendez on vient de la gauche je disais Qu'est-ce que... Il faut aller où là Mais il est où le point Eh c'est de la blague hein C'est l'apocalypse on dit ce qu'on veut hein Ah mais il faut aller là-bas Oh Non Oh oui bien tu t'es rattrapé euh, sur la vitre Bah écoutez on va descendre Mais là je vais mourir là Ah Bien sûr il faut le digicode Allez allez Suce mec C'est pas vrai Oh putain Oh mec incroyable S'il te plaît Comment je te termine Je peux pas terminer genre Incroyable C'est honteux C'était tellement violent Hop. La hache Dans ta gueule Hop Hop Hop Hop Hop, Hop. Hop. Aïe Hop Voilà ça, ça fait quand même plaisir Et pourquoi il fait toujours un coup supplémentaire Ça m'énerve ça Reste au sol toi Reste au sol Tu comprends quand je te parle <rire> Reste au sol Voilà, est-ce que je peux t'achever Je ne peux pas t'achever Je ne comprends pas pourquoi Allez hop Ça m'a saoulé Voilà Vous savez au début de l'aventure On pouvait donner un coup de pied critique à... Ah Ah oui euh, On pouvait donner un coup de pied critique Et maintenant je ne peux plus Comment se fait-ce Je ne sais pas est-ce que c'est ses fesses Peut-être Ah, j'aurais pu faire un truc, ok. Mais de toute façon, j'ai plus d'électrique. Euh, bon, faut trouver un digicode. Je vais reprendre ma petite matraque télescopique. Euh, il faut voler une carte magnétique. Ouais. Ah ouais, il faisait des tournages et tout ici. C'est incroyable. Petit fond vert, là. Euh, mais c'est en train de gueuler comme, comme, comme jamais là-dedans, là. Mais je suis déjà allé là. Oh, j'ai l'impression que je me fais arnaquer. Alors comme ça respawn à l'infini Hop, coup de pied Hop. Ah, là je peux l'achever Voilà D'accord C'était ça que je voulais faire depuis le début de l'aventure mais c'est pas grave On a un piano Hop, voilà, plus de piano Ah, la carte magnétique elle est là Pas du tout Eh, hey, c'est un manager lui, je reconnais Qui c'est qui picole en douce là hein Ah ouais, il y en a une qui picole en douce Voilà euh... Vous voulez une demi peut-être <rire> Eh bah ben non <rire> L'alcool c'est pas cool euh, Il faut Ah ouais d'accord il faut aussi une clé du trou à Il faut des clés, non mais c'est pas possible Il faut des clés pour trouver une carte magnétique Pour trouver, d'accord ok j'ai compris la le L'énigme Eh bah ben, regardez elle est juste là Ah Pas du tout c'est de l'argent Une petite boisson, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là C'est une blague on est déjà passé par là, ça ne sert à rien Ah Marissa du Troiara Ah le Troiara c'est le nom du, euh, de l'hôtel c'est ça Au sol Au sol C'est la police Au sol Wesh Oh putain mais attends je me casse, ils font mal comme, un peu quand même Merde Oh non Alors oh, ça c'est gênant J'ai jeté ma, ma matraque dans le vide Hop là, voilà, ça dégage Et hop je te termine au pied moi Ah ouais non mais elle est invincible en fait AH, ah Ok salut Ok je suis énervé Ok c'est les zombies mortels Oh non Ferme ta gueule Oh jolie joli joli <rire> jolie jambe Jolie euh, jambe Voilà bah ça va commencer à me foutre le seum tout doucement ça va commencer à me foutre le seum tout doucement. Salut Hop Attends, c'est bon. Alors Sale Vilaine Hop Dans la tête Tu vas rien faire du tout Tu vas rien faire du tout ah non, là ils sont trop nombreux, putain, je me suis dessus, c'est bon! C'est bon, je me suis dessus! Attends, bouge pas! Bougez pas, euh. D'accord, j'ai compris, pas évident. Bouge pas. Voilà. Voilà. Hop là, magnifique. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein! On dirait c'est facile, mais. Oh là là. Oh mais c'est que c'est pas fini en plus Mais non mais c'est risque expo dans l'infini la vérité Ah mais c'est pénible ça, c'est pénible, vraiment Hop ah. Mauvaise esquive Aïe Allez bonsoir Oh là la magnifique Hop Oh, oh, oh Ah ouais Coup de pied fatal Fatal bazooka Fatal pied Mais ça militaire en plus Excuse moi j'ai trop de respect pour les militaires Euh voilà Donc évidemment ça continue Hop là Hop là Et hop là Hop là J'adore J'adore ce qui se passe Ah ils sont pas faciles hein. Là derrière je peux pas Aïe Putain Non Oh non non non non non non Non non non non Non là par contre euh ouais voilà. Euh, du coup, il se passe quoi là J'ai respawn ici. Euh... Si j'ai respawn ici, ça veut dire quoi Mais non. C'est à dire qu'ils ont tous respawn Je peux pas ouvrir là. D'accord. On fouille les tiroirs. Bon. Allez Hop, ça dégage. Je vais plus te voir Et puis alors toi par contre Tu vas rester au sol ma pauvre Oh vas-y Je peux même pas faire ce que je veux faire Ça me saoule Allez hop ça dégage Oh oh putain Tu t'es pris pour qui T'as cru que t'allais me baiser Voilà Allez hop tombe Euh Bon j'ai pété ma hache en plus Tu sais genre Comme si j'avais vraiment besoin de ça Reste au sol C'est bon Composant électrique, aérosol, Carte Ça y est, on a ouais. la carte Ok J'ai la carte, il y a un téléphone qui sonne par contre Ah mes abonnés C'est pas comme si Snapta était en ligne Tu verrais ta tête écrivant tes moindres pensées par texto Au lieu de les partager avec tes 50 000 followers Oh putain, on est 50 000 abonnés sur la chaîne en plus, incroyable euh, Priez tous pour moi qui ai plus de 200 vues euh, je viens de me faire The Sandwich sans gluten à la dinde, un truc incroyable Sauce abondante entièrement dégraissée, feuille de laitue parfaitement craquante et pointe d'Eloy Délice totale Ces deux semaines où j'ai pas pu me reconcentrer sur moi-même ont été fantastiques J'espère juste que mon garde-manger va tenir le coup Encore un merveilleux coucher de soleil à LA Cette vue est carrément à couper le souffle, ne pas oublier de joindre Une photo trop démente Marshmallow vient de faire pipi sur mon plaid en cachemire avant de s'asseoir dedans Ma life est pourrie en vrai alors, ça m'intéresse de ouf là. Par moments, comme maintenant, il est important de se souvenir à quel point on est tous pénis par la vie. Le temps sont durs, mais il y a toujours plus de positifs que de négatifs. Désolé pour ce rappel à la réalité, lol. Joindre photo trop sexy de Wham en bikini au bord de la piscine. Allez, on ferme les yeux, on ne bouge plus. Quelqu'un pense encore à cet apocalypse zombie en ce moment Non, je suis la seule Eh, hey, je vais reprendre une partie de ce message et je vais le tweeter sur Twitter. Comme ça, il y aura un like. Hein, ça peut être rigolo. Hein. Allez, voilà, on fait des petites blagues comme ça. Euh. Du coup, euh, bah, on a la carte. Euh, donc, oh, j'ai tenté un truc. Ah je rigole, je rigole. Allez, cours là, ta race. Oh, étourdi. Pas du tout. Oh putain, je suis vénère. Vas-y, hop, voilà. Ça, ça dégage. Maintenant, j'ai le truc là. Eux, ils font mal par contre. Eux, ils font très, très mal. Hop, Oh putain, deux pour le prix d'un. Une pierre de coup. Oh là là, oh là oh là oh là, oh là. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Et voilà. Ah, c'est kiffant en vrai, hein. C'est kiffant et en même temps... Euh, et comme je vous l'ai dit, il y a un côté frustrant parce que des fois, je peux pas faire ce que je veux faire. Et ça, c'est horrible. Bon, du coup, maintenant que j'ai la clé, je vais peut-être pouvoir... Euh, je vais peut-être pouvoir... Euh, voilà. Hein Je pense. Le digicode. Bonjour. Hop. Voilà. Madame. Fais-moi l'amour. Ouais. Elle a rien compris à sa vie. Ça c'est mon type de femme. Hein. Euh, Voilà. Oh ben. Ah <rire> Ah là il faut un fusible pour ouvrir ce portail. D'accord, ok j'ai compris. Ça tombe bien parce que les fusibles on va en trouver j'imagine. Okay. Voilà. Euh... Voilà. Derrière, on a quoi Putain, mais en fait, euh, c'est tellement un open world. Euh, euh, c'est sympa, hein. Et juste, je sais pas où je dois aller donc. Euh... Là. Est-ce que je peux mettre le fusible là-dedans Normalement, non. Évidemment, je préférais. <rire> Sur un malentendu. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Regarde. Voilà, un peu d'électrification là. Hop, ça électrise. Ça fait toujours plaise. Plaise, m'as-tu dit. Terminé Défi actif. Attendez, il y a des défis en plus. Culbuto. Mettez sans zombies à terre. Ok, ça donne de l'argent en faisant ça. C'est cool. C'est cool. Et c'est vrai qu'on en a quand même fumé pas mal hein, des, des zombars là depuis le début de l'aventure. Alors là on peut pas se frayer un petit chemin Moi j'aime bien vous savez passer par les endroits où il faut pas Euh ok Beyond this point Infected zone beyond this point A partir de cette zone d'accord Parce qu'en fait juste pour vous dire les infectés sont quand même en dehors euh, de la zone hein, si jamais hein. Donc là c'est le début de... des problèmes c'est ça Ok euh, Voyager vers hôtel Ah non attends S'il me demande ça C'est qu'il y a encore un truc à voir Bon Mais c'est à dire que les autorités sont à l'intérieur de la zone ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens Enfin il a rien qui est cohérent Déjà le pauvre mec que j'ai laissé sur son toit <rire> Je suis désolé mon ref Mais bon si on m'avait mieux expliqué la chose On n'en serait peut-être pas là Et eh, on va se détendre là Ah ouais je peux sectionner ou pas le câble Bien sûr que non Ok Oh là là la streed Incroyable hein Très belle voiture la street Ça n'existe pas dans la vraie vie Mais c'est super chouette <rire> Valise très bien On récupère un petit peu Bon ben il a rien à récupérer hein Bring only what you need. Eh oui, on les connaît, les gens en pleine période de survie. Hein. Plein de PQ, plein, plein de pattes, plein de riz. Ça vole les caddies. Etc, etc. Allez! Direction l'hôtel euh, qui fait bien plaisir. Hein. T'inquiète pas, je ramène absolument le strict minimum, à savoir une hachette qui va bientôt casser. Je voyage. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis faïa. Oh là là, elle s'est pas épilée sous le sous de bras. Mais hein. c'est pas grave, on est en 2023 maintenant, on a dit qu'on s'en foutait. Euh, établissez le contact avec les autorités à l'hôtel okay. Alperine. Like yeah, bro. Alors je viens de récupérer un end spinner. <rire> D'accord. Ah non, putain, c'est pour envoyer Trois euh, étoiles à lancer sur les zombies elles infligent des dégâts physiques. Incroyable. Incroyable. Et je suis censé l'envoyer comment Oh purée, voyez en bas à gauche, incroyable Oh là là Je savais pas qu'on pouvait envoyer ces objets. Mais je suis censé l'envoyer comment je suis censé l'envoyer comment Ah ah Objet à lancer, voilà. Euh, ça c'est un appât, et euh, donc il faut surtout pas envoyer ça. D'accord, mais comment on fait pour le lancer En fait. Très bizarre, moi pas comprendre. Salut, oh là, oh là, oh là, le militaire, oh le militaire! C'est bon, je rigole. Ah oui, ça leur fait des dégâts quand je me soigne. Je peux te terminer ou pas? Non, je peux pas. Hein. Vraiment de la merde. Alors, vous avez pas commencé comme as. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Ah, ah, le jeu refait des siennes, je marche tout seul. Alors c'est là qu'on voit les, les, les vrais jeux, euh... c'est bien, c'est tu te dis c'est un jeu gratuit mais c'est pas un jeu gratuit en fait Et ça c'est un peu embêtant, c'est à dire que là je marche tout seul, je ne peux rien y faire J'adore C'est bon Allez hop Je vais plus vous voir euh, Des trucs à récupérer peut-être, oh il y a un papier Nettoyage de printemps, bah voilà je viens de faire un défi euh ok là on peut peut-être Non c'est barricadé Là il y a de l'eau qui coule Alperin Hotel très bien Zone 2 très bien Petite voiture jolie Hop plus de voiture Résistante Oh Oh Une batterie Bon Ah ouais batterie plus haut vous savez ce que ça fait Attendez on va tenter un truc hein. En plus il capte que dalle quoi ils ont même pas capté Hop Et là regarde Voilà ça marche super bien en plus Hop dans ta gueule. Ah bah voilà C'est ça moi que je voulais Ah si mais en fait ça leur a fait super mal Reste au sol toi Oh putain Oh non non on m a cassé Pas cool Hop On va voir les militaires là au point au corps à corps s'ils sont bons ou pas Hein <rire> Le mec il a la haine <rire> Ok le pire, c'est que je peux récupérer le le, le, la batterie et ça, c'est chouette. Et du coup, je vais la garder, tout simplement. Je vais la garder entre mes mains. Qu'est-ce qui leur arrive Oh, un bidon carrément. Ah, mais il n'y a même pas besoin d'eau, en fait. Ça va, les refs Hop là, les petites esquives comme ça. Hop là Bon ça c'est les petits zombards qu'on peut quand même se permettre de faire euh, au corps à corps Je peux pas faire ça avec n'importe qui euh... Oh putain un tube J'ai récupéré un tube Un tube d'échafaudage C'est ça Waouh Ça m'étonnerait que ce soit Ah si c'est un tube d'échafaudage avec de la pierre euh, accrochée au bout D'accord bah écoutez pourquoi pas Mais non c'est ça le tube d'échafaudage mais je suis débile moi Ça c'est du fer à béton putain mais je me disais que j'étais un petit peu con quand même eh du fer à béton tu vas voir je vais les faire tous des... Je vais les faire béton voilà quoi hein, comme on dit hein Finalement euh, Ok des attaches Et eh, on va pouvoir se faire un bon petit business là derrière tout ça Magnifique bon, Je vais juste récupérer mon arme quand même Oh là Attendez j'ai pas une batterie là Ah dommage Ça y est je viens de comprendre un truc là Incroyable Coup de crasse par derrière Ok Je viens de comprendre un enchaînement qui est possible Et ça c'est chouette Groupe électrogène Je viens d'activer Ah oui ça aurait fait euh, d'accord Bon bah écoutez On a fait 100 c'est pas grave hein. euh, Toujours analyser en fait les possibilités Ça va les refs Ah non Hop Et eh, toi tu dormais Excuse moi Hop Allez! Non, par contre, il faut me respecter. Ah oui, ça va très très vite quand même. Ça va très très vite. Ounga! Ounga! Ouais! Hop, reste au sol. Reste au sol, reste au sol, reste au sol, j'insiste. Bon, bah, c'est un petit peu gênant ce qui se passe. Voilà. Ah ouais, mais ils sont ultra résistants. Attends, ils sont vraiment plus résistants que ce que je croyais. Voilà, ça ça fait mal ça. Qu'est-ce que tu veux toi Alors, oh on va se remettre une picouse, hein. j'ai compris, je vais éviter les erreurs d'avant. Oh madame, elle est pas bien là. Voilà. On peut faire une pause ou.. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. C'est pas le moment pour lire des, des messages je sais pas quoi là. Viens voir. Hop Esquive Hop Ah, c'est gênant. Mais putain, suce mes couilles Ah ouais non mais ça s'arrête jamais Eh venez voir là Voilà, faites-vous électriser la bande de débiles Oh, oh mais c'est gênant là C'est extrêmement gênant ce qui se passe Comment je peux faire Je vais jamais m'en sortir Elle tombe là putain Mais c'est pas possible, non mais là Je peux même plus me soigner frère, je peux même plus me soigner Ils sont 5, 6, qu'est-ce que tu veux faire ah. ah ça fait mal hein Oh En plus ça respawn à l'infini derrière Non mais en fait c'est abusé ça respawn à l'infini Bah du coup je vais juste pas les affronter quoi Ça sert à rien je peux pas En fait ça respawn à l'infini Alors ça c'est une belle reproche que je peux faire hein. Je suis désolé peut-être que vous trouvez ça kiffant euh, Moi je trouve ça absolument crétin regarde combien ils sont C'est bon frère c'est suffisant là euh, Bah on va, on va abandonner les combats hein. On va abandonner les combats euh, C'est par ici Ça m'a l'air quand même assez fermé Ok à manger Ça restaure un peu de santé On a de la bagnole Peut-être une batterie à récupérer Non Valise Ok voici l'Alperin Hotel Ok J'ai récupéré des trucs visiblement Bon on va les ignorer hein les vilains Là je peux rien faire hein. Hop Si je viens discrètement derrière je peux faire un truc ou pas Pas du tout Ah c'est chouette hein. Ah c'est chouette je vais crever Ah c'est chouette Mon arme a cassé en plus tu sais Bon The evac is definitely over. Chercher des signes de vie dans l'hôtel Pas de problème Est-ce qu'il y a des gens Parce que là je vois de la vie là quand même hein. Allo oh Des soins il me faut des soins il a pas de soins Merci bonsoir Voilà allez Ça c'est fait c'est fun Bon, euh, vraiment, il a rien qui me motive à continuer cette aventure hein. je, je vais être avec vous, il a rien du tout qui euh, me donne envie de continuer Tuer les tous, bah bien sûr, avec tout ce qu'on a combattu tout à l'heure J'ai usé tous mes soins, parce que je savais pas que... Putain, c'est abusé, c'est abusé T'as pas l'impression qu'ils sont un peu trop nombreux quand même enfin, Je sais pas, hein, c'est une question hein. C'est une question... Mais bah, frère, en plus, là, il y en a... Ouais, frère, allez, c'est bon Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Ah. wedding planning services, press two. Press... For intimate weddings, press one. For our grand celebration. Would you like to join our platinum membership plan? You'll get exclusive and annual... hello. Welcome to the Halperin Hotel, where we are. Oh, c'est catastrophique, regardez tout le monde qui a regardé. Non mais frère, qu'est-ce qu qu que tu veux faire Mais qu'est-ce que tu veux faire, suceuse Mais c'est pas imp... possible Mais qu'est-ce que tu veux faire C'est un Non, franchement. Et il y en a qui ont dit Et en plus ça risque dans l'infini Et il y en a qui sont prêts à payer 70 boules pour ça Vraiment là Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Si j'avais su, j'aurais fait un giveaway, je l'aurais pas acheté pour moi. Hein. Incroyable. Incroyable. Non vraiment il faut l'essayer il faut pour comprendre hein, Parce que je sais que regarder un let's peut-être différent Vous vous dites bon le mec il râle il râle il râle mais Vous avez le jeu entre les mains c'est à vomir hein. Là actuellement je, je me suis amusé jusqu'ici hein, euh, Mais là c'est à vomir hein. Je vous l'ai dit déjà dès le début hein. C'est frustrant tu peux pas faire tout ce que tu veux Mais alors là dans ces situations t'as as juste besoin de faire ce que tu veux Même les esquives et tout c'est débile c'est débile Alors le fait que ça risque dans l'infini Alors peut-être pas là Mais en extérieur Quand ça risque dans l'infini C'est absolument arrueillissant Allez c'est la fin de l'aventure Merci à tous Je vous propose cet épisode Pour que vous compreniez le délire euh, voilà Far Cry 4 c'est quand même autre chose hein. Allez des bisous C'est pas grave C'est pas grave C'est du Epic Games